CULTURE ALTERNATIVE PREMIÈRE Bienvenue, CULTURE ALTERNATIVE Bonsoir tout le monde Alors aujourd'hui on est à... au lycée de Sussigno Sussigno, n'est-ce pas Magnifique ville Oh, magnifique ville euh... <rire> Magnifique bourgade, magnifique, magnifique lycée en tout cas, hein, oui On adore l'agriculture L'agriculture ALTERNATIVE, messieurs-dames Et nous on est là pour... avant tout crier et délivrer des messages Voilà, les messages de la culture alternative L'idée au départ, c'était de mettre en place un événement euh, qui permettait de regrouper différents acteurs du territoire pour parler euh, des différentes manières de produire et de consommer parce que c'est un thème qui nous tient à cœur. Culture pour le, la production, mais culture pour la musique, culture pour les livres, pour euh, toutes les idées qui, se, qui, qui tournent autour de, de ces thèmes-là. permettait vraiment aussi de, bah, de donner une expérience presque professionnelle à des premières années BTS du coup, qui, qui sont là de, pour, pour apprendre tout ça au cours de leur formation. On nous a demandé de faire des animations sur Produire Autrement. Donc toutes les trois, on a voulu vraiment travailler sur le thème de la biodiversité dans les cultures. On va faire un sentier pédagogique avec plusieurs stations qui parlent de différents animaux présents dans les cultures. Et donc en fait, euh, on va finir par un petit goûter euh, autour des, des plantes sauvages. Comestibles. Est-ce ah. est que tu penses que c'est vraiment intéressant pour nous ce thème-là Ça permet de voir les choses un peu, un peu différemment que ce mode de pensée unique où on est euh, axé sur la production, production avant tout, bénéfice avant tout. Et j'ose espérer justement que votre projet, déjà pour vous et pour les autres partenaires, enfin les autres jeunes qui sont ici présents, illustre un peu cette notion de euh, la même chose mais pas pareil. On va fonctionner de manière différente, mais on va rechercher quand même quelque chose qui est le, le savoir vivre ensemble sans trop exploiter d'autres personnes. Recréer du lien social sur un territoire en consommant différemment. Il faut promouvoir euh, bah, nos producteurs locaux. Donc C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, euh, parce qu'on a un site internet qui s'appelle savourez -pays qui recense tous nos producteurs euh, locaux. Les cultures alternatives, pour moi, c'est tout ce qui est... Euh lié du coup à, à l'agriculture, au, mais aussi au mode d'alimentation, enfin tout ce qu'on peut faire euh, de manière euh, autre qu'on fait habituellement. Donc euh, par exemple, tout ce qui est circuit court, pour enfin, favoriser les circuits courts, mmh. l'agriculture biologique, euh, manger du coup plus sainement, euh, donc euh, tout ce qui, enfin, tous les gens qui sont végétariens, qui consomment moins de viande, euh, donc euh, pour des questions d'éthique, voilà. Euh. Ici, pour vous, qu'est-ce que ça représente et pourquoi vous aimez euh, cet endroit-là C'est une culture alternative, déjà. Il y a toute la culture potagère hein, ouais. qui permet de, de créer l'indépendance, on va dire. Okay. Être indépendant des supermarchés, mmh. déjà, premièrement. Et qu'il y, y a toute une philosophie aussi, euh, une philosophie de vie autour de ça qui fait que, que moi, je revendique euh, l'indépendance. I just